Cette vidéo est consacrée toujours à l'usage du Mesh, thésaurus de PubMed, mais aussi euh, à l'usage d'Europress, l'agrégateur de presse auquel notre université est abonnée. Nous sommes là devant une controverse euh, entre deux tweetos, deux, deux personnes qui parlent en ligne sur Twitter euh, d'une un, substance, l'ibuprofène. Voilà ce que la première dit. Il est notoire que les gens qui ont des problèmes pulmonaires comme l'asthme ne peuvent pas prendre d'ibuprofène. Alors pourquoi quelqu'un penserait-il que ce serait sain d'en prendre dans le cas du coronavirus Et un certain Rob Wright lui répond la chose suivante. Faux sur plusieurs plans. Beaucoup de gens diagnostiqués asthmatiques peuvent prendre de l'ibuprofène sans avoir de problème, y compris ma fille. Et c'est la première fois dans ma famille qu'on entend parler de ça, c'est-à-dire de cette contre-indication alléguée de l'ibuprofène dans le cas de l'asthme. Alors comment pourrait-on départager ces deux personnes qui échangent à propos de l'ibuprofène en lien avec le coronavirus ou l'asthme euh, Nous allons pour cela chercher de la littérature médicale. Mais avant cela, on va faire un petit pas de côté aussi et voir comment, si et comment la presse généraliste s'est emparée de cette question. On va commencer par là. Du coup, la presse généraliste. Euh, donc, euh, Rennes 1, l'université Rennes 1 s'est abonnée à un outil, un agrégateur de presse qui s'appelle Europress et que vous pouvez trouver en ligne. Pour accéder à Europress, je vais passer par le chemin habituel, c'est-à-dire par le site web de la bibliothèque. j'ai ici une euh, brève description de ce que contient cet agrégateur de presse donc on peut y trouver de la presse régionale nationale internationale généraliste parfois spécialisée on ne trouvera pas de presse médicale au sens où on l'entend pour euh, les publications qui sont indexées dans PubMed bien entendu Mais ça permet d'avoir une couverture médiatique d'un sujet euh, médical par exemple on voit ici les quelques titres parmi euh, les milliers de titres disponibles euh, voilà, un, un certain nombre d'accès simultané par euh, université. Par défaut, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une limite de temps de 7 jours. Euh, si on veut des articles qui ont été publiés jusqu'à il y a 30 jours, par exemple, on va devoir étendre cette limite. On peut le faire directement ou passer par la recherche avancée si on veut modifier d'autres critères. Par défaut, euh, la recherche se fait sur l'ensemble du texte de l'article pour avoir des résultats plus pertinents. Moi, je souhaite en fait la limiter au titre de l'article. Je vais entrer le nom de la substance et ensuite le nom euh, du syndrome. Alors, les titres peuvent avoir coronavirus peut porter, peuvent porter le mot coronavirus ou bien COVID-19 pour avoir l'un ou l'autre. Je vais utiliser le un OR qui, dans Europress s'écrit avec un pipe. Et donc, agrandir... La limite des, 30, des 7 jours à 30 jours. Avant de lancer la recherche, euh, je voudrais aussi euh, avoir des ressources, des résultats euh, anglophones. Euh, la presse anglophone m'intéresse. Euh, donc j'ai tout intérêt à supprimer ce E. Pourquoi? Parce qu'en fait en anglais, ibuprofène, ça ne prend pas d'e. Si je restaure le E, je vais me couper de les résultats qui proviennent des publications anglophones et en même temps si j'enlève le e je risque de ne pas avoir les publications francophones donc pour gérer ce, cela j'ai besoin d'une troncature une sorte de joker qui permettra au moteur de recherche de sélectionner les articles qui portent imicrophène avec un e ou sans e et donc je vais lancer la recherche On voit ici la requête qui s'écrit sur le champ de recherche. Et là, on a sur 553 articles, la première cinquantaine qui s'affiche dans la première page que je fais dérouler ici. Donc on voit qu'effectivement, on a bien de l'information qui provient de médias anglo-saxons. Anglo Et en même temps, évidemment, de l'information qui provient de médias français. Donc notre toncature a bien joué son rôle. Alors tout cela, je peux le lire en PDF parfois, sinon toujours évidemment en format HTML. Je peux m'envoyer cet article ou bien l'imprimer ou encore exporter la référence.